à poser vos questions via le chat pendant son intervention. Et donc, Marianne, je vous laisse partager votre écran. Bonjour. C'est parfait. Je vais mettre en plein écran. Euh, non, il faut que je mette peut-être en plein écran avant de partager. Je cherche à euh, mettre en oui, plein oui. écran pour que vous le voie. Voilà. Est-ce que vous ah, voyez voilà. le plein C'est parfait. parfait. Oui. Très bien. Euh, donc, je suis je suis marie Clatin, je travaille à Biotech Nationale et euh, j'interviens aujourd'hui parce que le service que, dont j'ai la responsabilité héberge le Centre Exception Handicap de la BNF qui a pour mission d'administrer la plateforme Platon qui est euh, une plateforme d'échange euh, de fichiers dans le cadre de l'exception handicap au droit d'auteur entre organismes et éditeurs, éditeurs euh, d'ouvrages et organismes adaptateurs, et, organisme adaptateur, et euh, qui contient depuis quelques années une interface également euh, tout public euh, qui est intervenue au cours du temps. Donc je vais vous euh, D'abord, exposer le rôle de Platon et de la BNF dans ce dispositif général de l'exception handicap au droit d'auteur qui a évolué au cours des dix dernières années. Ensuite, je ferai un petit point sur le contenu actuel de la plateforme. Et puis, je terminerai peut-être par les enjeux posés par l'évolution du cadre législatif et réglementaire ces dernières années, qui a été beaucoup modifié et qui a fait considérablement évoluer le, le contexte général et l'environnement dans lequel la BNF et Platon évoluent avec les autres acteurs de cette exception handicap. Donc, en 2006, euh, la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information euh, a, a établi un certain nombre d'exceptions au droit d'auteur, dont l'exception handicap. Donc, un petit rappel juste sur ce qu'est l'exception droit d'auteur, c'est que le droit d'auteur euh, impose que l'on ne puisse diffuser euh, modifier, exploiter une œuvre sans l'autorisation, l'accord préalable euh, de l'auteur ou des ayants droit et euh, une éventuelle rémunération en échange de ces exploitations. L'exception Le, euh, au, au, au droit d'auteur au titre du handicap a établi un certain nombre de bénéficiaires finaux de cette exception qui à l'origine étaient euh, des personnes atteintes de, de handicap euh, moteur, sensoriel, Mentaux euh, qui requéraient une, une, une preuve en fait, d'invalidité à 80%. Et donc, ce qu'a dit cette loi sur l'exception au droit d'auteur, c'est qu'elle a identifié euh, des organismes agréés, dit, donc, une habilitation d'organismes autorisés à faire exception aux droits d'auteur, c'est-à-dire à adapter des ouvrages à destination de ces bénéficiaires sans demander l'autorisation des ayants droit et sans rémunérer ces ayants droit ou ces auteurs. C'est ça euh, la, la base qui fonde l'existence même de ce dispositif et donc le rôle de la BNF dans ces dispositifs. Donc, ces bénéficiaires peuvent s'adresser à des organismes agréés par une commission interministérielle. Et l'idée était qu'il euh, y a des, des, des organismes qui était inscrit à l'époque, ça s'appelait l'inscription niveau, l'agrément de niveau 1, qui pouvait utiliser euh, l'ouvrage physique, par exemple, par exemple, typiquement les donneurs de voix pour produire une adaptation et la diffuser aux bénéficiaires. Mais un certain nombre d'organismes ont obtenu une habilitation de niveau supérieur, de niveau 2, les organismes agréés, et ont eu le droit de demander les fichiers sources aux éditeurs de façon à, à, à exploiter. Euh, euh, de façon automatique, euh, plus largement industrialisable, euh, les fichiers eux-mêmes numériques pour pouvoir faire des adaptations de façon plus efficace. Et donc l'idée et le rôle de la BNF et de Platon là-dedans, c'est que pour renvoyer des fichiers sources, donc des éditeurs, à ces organismes, l'idée a été de passer par ce qu'on a identifié comme un tiers de confiance, et c'est la BNF euh, qui, par le décret de 2009, a été identifiée comme tiers de confiance, l'idée étant euh, de s'appuyer en fait sur les bases bibliographiques de la BNF, son catalogue général, et depuis l'extranet du dépôt légal, où les éditeurs puissent signaler les ouvrages en avance de phase, et également de pouvoir préserver de façon pérenne les fichiers déposés à un seul endroit et mutualisables par l'ensemble des organismes agréés. Et c'est ce qui a fondé le Centre Exception Handicap et la plateforme Platon en 2010 euh, alors s'agissant de personnes à l'origine, euh, notamment aveugles, on aurait pu penser que la plateforme a pu s'appeler HOMER ou EDIC, mais en fait, Platon, c'est un acronyme pour « plateforme de transfert des ouvrages numériques euh, ». Ça, c'est le premier schéma, celui d'origine. Euh, les éditeurs, à l'époque, avaient deux mois pour répondre aux demandes des organismes agréés et déposer les fichiers. Euh, en 2016, la loi donc pour la liberté de la création, l'architecture et les patrimoines a étendu en fait le cadre général de l'exception handicap au droit d'auteur et il a apporté plusieurs modifications, qui sont notamment que les éditeurs avaient désormais 45 jours pour déposer les fichiers après la demande par les organismes, que les livres électroniques entraient dans le dispositif, c'est-à-dire pouvaient désormais être demandés, et non plus seulement les ouvrages physiques, qui étaient soumis à 10 euh, années euh, glissant de dépôt légal, pour avoir le droit de les demander, euh, que les manuels scolaires, depuis cette date, doivent être déposés automatiquement par les euh, éditeurs, avant même demande des organismes, de façon que euh, les, les élèves et les étudiants puissent en bénéficier le plus tôt possible. Euh, et un arrêté sur les formats donc de 2017 s'était ajouté à cette loi euh, pour stipuler euh, quels étaient les formats recommandés pour les dépôts des éditeurs, ceux qui étaient considérés comme les plus euh, facilement exploitables et susceptibles de faire l'objet euh, d'adaptations automatisées. Euh, L'autre grand changement dû à cette loi SAP de 2000, du 7 juillet 2016, c'est l'extension des bénéficiaires. Donc notamment, euh, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'exigence de taux d'invalidité à 80%, mais ce qui est stipulé par la loi, c'est que toutes les personnes empêchées euh, d'accéder à l'œuvre telle qu'elle a été produite et diffusée euh, peuvent désormais demander elles aussi. Euh, via leurs organismes agréés euh, ou inscrits, euh, une adaptation au titre donc de l'exception droit d'auteur. Euh, C'est notamment tous les troubles de la cognition, ce qu'on appelle les 10, dys dyspraxiques, 10, dys euh, qui sont concernés, ce qui fait que le nombre des bénéficiaires de cette ex exception des handicap au droit d'auteur a considérablement augmenté par rapport à la loi de 2006. Et donc, ce qui change, c'est également que désormais, ou auparavant donc Platon ne connaissait que les organismes dits agréés, qui avaient le droit de demander des fichiers aux éditeurs, et désormais Platon connaît aussi les organismes dits inscrits, donc ceux qui peuvent travailler directement à partir des ouvrages physiques sans avoir besoin d'avoir le droit d'accéder aux fichiers sources numériques des éditeurs, puisque tous les organismes désormais, qu'ils soient agréés ou inscrits, ont l'obligation de redéposer sur la plateforme Platon le résultat numérique de leur adaptation euh, à des fins de mutualisation. Et l'idée est que euh, cette mutualisation permet donc que tous les organismes, qu'ils soient agréés ou inscrits, puissent récupérer en sens inverse les adaptations produites euh, et déposées par les autres organismes. Parmi ces organismes inscrits, euh, il y a également... Les bibliothèques et euh, l'importance accordée aux bibliothèques s'est accrue suite au rapport d'inspection interministérielle qui date également de 2016 sur euh, l'étude des, des structures ayant une, une activité d'adaptation euh, et qui préconisait que 300 bibliothèques soient à terme habilitées au cadre de l'exception handicap, l'idée étant qu'à partir du moment où on augmentait en fait le, considérablement le, le nombre des bénéficiaires, y compris des gens qui ne sont pas identifiés, qui s'identifient pas clairement eux-mêmes comme porteurs d'un handicap, euh, tels que les dyslexiques. Eh bien, euh, le meilleur endroit où euh, se procurer euh, des ouvrages euh, correspondant à ces capacités de lecture, eh c'est le réseau des bibliothèques publiques ou universitaires, donc de tout type. Et l'idée étant qu'il y a un maillage sur tout le territoire euh, via ces bibliothèques. Um ce qui, du coup, a donné lieu dans les évolutions de la plateforme à la création de cette interface publique, puisqu'à l'origine, on comprend bien que euh, la plateforme Platon était conçue comme un outil de, de GED, en fait, de gestion électronique de documents, avec un, un circuit, une procédure de transfert de fichiers entre différents organismes. Et que désormais, euh, eh l'idée est que si euh, de plus en plus d'organismes, de, de, dont des bibliothèques, qui ne sont pas forcément des structures adaptatrices, mais qui peuvent juste être des structures à qui on accorde le droit de récupérer les fichiers produits par d'autres, euh, eh bien, euh, j'ai oublié le début de ma phrase. Mais oui, du coup, euh, on s'est dans, dans, trouvé dans la situation de devoir rendre plus public, visible, en fait, le contenu du catalogue Platon euh, à destination, euh, y compris des bénéficiaires finaux ou des bibliothèques qui ne sont pas des structures adaptatrices. Et donc, aujourd'hui, L'idée est que Platon euh, conserve également euh, tout type de fichiers euh, de différents formats qui sont utilisés par les organismes adaptateurs euh, et qui ont vocation à être redéposés pour être réutilisés par d'autres. Euh, je fais un petit point sur le contenu du coup, de la base de données actuellement. Euh, il y a 70 000 fichiers qui ont été déposés sur Platon par les éditeurs. Donc là, on parle depuis l'ouverture de la plateforme en 2010. Euh, là, j'ai proposé la typologie documentaire de ces ouvrages. Donc, vous voyez qu'en gros, il y a un gros tiers qui est du documentaire adulte, un tiers qui est de la littérature. Et puis, euh, on va dire le, le troisième tiers euh, se divise entre littérature jeunesse et manuels scolaire, euh, auquel il faut ajouter des... des des, des catégories moins importantes, donc les titres de presse, hein, les périodiques, euh, à hauteur de 8%, et puis euh, de façon plus marginale, en dessous de 20%, les bandes dessinées ou les partitions musicales. Euh, ce qu'on peut noter euh, sur cette typologie, c'est que depuis euh, 5 ou 6 ans désormais, j'ai oublié la date exacte de création, euh, on participe au dispositif de la rentrée littéraire pour tous qui permet qu'en avance de phase, notamment donc sur cette question de littérature générale, se tire à 29%, euh, les organismes euh, adaptateurs qui en font la demande peuvent euh, se partager un certain nombre de titres mis à disposition en avance de phase de publication par les éditeurs, de façon que les personnes empêchées de lire puissent disposer de ces œuvres euh, et les lire au même moment euh, que euh, le reste du public et du lectorat euh, lors de l'apparition de cette rentrée littéraire. Donc chaque année, ça, ça fluctue sur les années et les, et les conditions euh, notamment de ces dernières années, mais entre 350 et, et 450 ouvrages sont proposés chaque année euh, à la rentrée littéraire pour tous. Euh, ça c'était pour les fichiers source des éditeurs et donc pour les fichiers déposés par les organismes, donc les fichiers adaptés, aujourd'hui on en est à un catalogue de 35 000, la courbe augmente très très rapidement puisque euh, au, le, le service a ouvert euh, au printemps 2018, mais à l'origine c'était uniquement un dépôt à l'unité. Donc les organismes pouvaient déposer ouvrage par ouvrage les, les ouvrages qu'ils avaient adaptés et depuis l'été 2019, euh, les organismes peuvent désormais déposer par flux, ce qu'on appelle euh, ce qui permet forcément euh, une augmentation considérable du catalogue chaque année je rappelle donc que Tant les organismes agréés qui utilisent les fichiers des éditeurs via Platon que les organismes dits inscrits et donc qui adaptent sans les fichiers éditeurs récupérés via Platon ont désormais l'obligation, depuis 2016 et le décret d'application de 2017, de redéposer les adaptations réalisées sur cette base qui a vocation à être mutualisée. Là, vous voyez que, euh, en gros, on a un quart, donc, puisque j'ai choisi là, les formats des fichiers adaptés déposés sur Platon, environ un quart sont des formats de traitement de texte, un quart sont du Desi Audio, un quart du XMLDT Book, et puis euh, le dernier quart se partage entre eux, euh, du PDF à 18%, et puis MP3, EPUB, InDesign, DXB, et puis de la vidéo, puisqu'on a aussi de la vidéo euh, Langue des Signes. Euh... Peut-être un petit mot aujourd'hui du contexte qui est plutôt favorable, je dirais, dans la mesure où les travaux, donc la, la, la BNF participe aux travaux de la commission exception handicap, qui a vocation à, à attribuer les agréments aux organismes qui en font la demande. Au début, cette Commission, les réunions étaient un petit peu tendues puisque le, le dispositif à sa création était quand même assez, euh, assez euh, radical, c'est-à-dire que désormais euh, des organismes pouvaient obtenir les fichiers sources des éditeurs et donc forcément les éditeurs euh, ont été un petit peu tendus à l'origine à l'idée que leurs fichiers pouvaient euh, désormais se promener en dehors de leur propre mur euh, et en dehors de leur circuit de, de vente habituel. Euh, donc le, les premières commissions étaient quand même assez tendues sur cette question de à qui on pouvait donner l'agrément. Et aujourd'hui, on peut dire que plus de dix ans après, le bilan est extrêmement favorable puisque les relations de travail entre les éditeurs ayant droit et, et les organismes... Euh, inscrits ou agréés sont excellentes et permettent à la commission de travailler désormais sur des sujets plus ambitieux, notamment sur le circuit général du système. Et je remercie ici Diana Badia et Laetitia Brancière qui, qui anime et président la commission depuis un an et demi et, puis, et, et, et qui font un travail formidable qui permet aussi à cette commission de, de travailler au-delà de, de, de sa mission un peu restreinte d'origine qui était le, le seul examen des, des demandes d'agrément. On peut se réjouir notamment que les, grâce au travail mené avec le ministère, on a pu résorber une partie des, des refus des éditeurs et les éditeurs globalement livrent beaucoup mieux qu'avant. Euh, et je noterai ici que la commission va avoir de nouveau un gros travail puisque le décret de 2017 imposait que tous les organismes se réagréent et se réhabilitent, face une demande d'habitation et d'agrément puisque euh, pour se mettre en, en conformité avec la loi de 2016 et donc comme cet agrément avait une durée de 5 ans la commission va dans les prochaines années, 2017 plus 5, 2022 euh, réexaminer l'ensemble des dossiers euh, et le deuxième sujet là qui nous occupe, c'est euh, la refonte de la plateforme Platon, puisque la plateforme Platon, ses développements ont commencé en 2009 pour une ouverture en 2010 c'est donc une vieille plateforme donc on a besoin d'une refonte technique dans un premier temps euh, mais on en profite pour faire un certain nombre d'améliorations de, de, de, fonctionnelles notamment la simplification du circuit d'inscription des éditeurs mais aussi du circuit du dépôt justement de ces fichiers par les organismes et de leur déclaration puisque désormais avec l'obligation de dépôt on a aussi nous à suivre sur la, la facilitation de ces procédures euh, l'ouverture et le, le développement d'un service d'un web service de récupération de données par les les les, les système extérieur qui souhaiterait récupérer automatiquement des métadonnées de Platon, donc via un SRU, euh, et euh, une meilleure exploitation, en fait, euh, une amélioration de, de, du système de recherche, du moteur de recherche, de, de, de recherche de résultats et d'affichage de, de, et d'exploitation des résultats, puisque, euh, comme vous l'avez compris, dans le premier fonctionnement de Platon, euh, qui était une, de la gestion électronique de documents, il n'avait pas... Platon n'avait pas vocation à être un catalogue public, puisque c'était, et ça reste aujourd'hui, une plateforme dite de B2B, c'est-à-dire de professionnel à professionnel. Les professionnels, notamment les, les organismes adaptateurs ou diffuseurs, étant des, des interfaces et des intermédiaires à destination des, des bénéficiaires finaux. Donc, on a un gros travail à faire et qui est en cours sur améliorer qui s'est imposé comme un besoin qui était un catalogue public mieux exploitable par l'extérieur. Je terminerai avec les enjeux qui nous occupent aujourd'hui. Dans un premier temps, la sécurisation, le rôle de la BNF dans ce dispositif général d'agrément, c'est de rappeler la nécessité de sécurisation informatique et donc BNF a un peu le mauvais rôle là-dessus, mais d'insister sur cette question-là, un peu rébarbative de l'extérieur, mais l'enjeu général quand même, c'est le respect de l'exception aux droits d'auteur, mais donc par là derrière le respect du droit d'auteur, donc le fait qu'on ne peut pas s'échanger comme ça des fichiers éditeurs, euh, même si la loi permet désormais qu'on s'échange quand on est habilité des fichiers adaptés, mais en aucun cas les fichiers éditeurs ne doivent euh, sortir euh, de la plateforme Platon pour autre chose euh, qu'être adaptés et être ensuite détruits. Euh, L'autre enjeu, c'est la question des dépôts, le dépôt des fichiers adaptés. Euh, donc j'ai dit qu'on peut se réjouir que, que les, les éditeurs déposent de mieux en mieux. Euh, c'est désormais le tour des organismes, des organismes agréés et des organismes inscrits, comme je le rappelle, y compris ceux qui n'ont pas besoin d'accéder à Platon pour récupérer les fichiers éditeurs, Ils ont désormais l'obligation depuis 2016 euh, et donc la possibilité technique ayant été ouverte en 2018 de déposer les adaptations. Euh, il reste quelques organismes qui n'ont pas pu encore euh, se mettre en conformité avec cette demande et qu'on peut accompagner. Et l'équipe du Centre Exception Handicap, que je remercie ici pour tout son travail, euh, organise depuis 2020 des séances d'information et d'aide euh, en plus hein, des, des, des, des formations et des informations personnalisées à destination de chacun des correspondants, les organismes. Euh, donc des séances d'information en ligne qui s'appellent des Platons Info et il va y en avoir plusieurs cette année en début d'année sur cette question de la, de, de la pédagogie autour de la possibilité de dépôt. Et donc n'hésitez pas à contacter le, le centre pour, pour vous faire aider, pour répondre à cette obligation. En lien avec cette obligation de dépôt, il y a l'enjeu de la mutualisation, puisque c'était ce que le législateur avait en tête en exigeant ce, ce, ce dépôt des fichiers adaptés sur la base Platon, c'était que toutes ces adaptations puissent servir à d'autres organismes et donc à d'autres bénéficiaires dans d'autres circuits, d'autres réseaux, d'autres communautés. Euh, et je pense qu'on a un vrai travail à faire sur euh, mais comment réellement opérant cette mutualisation et le travail ne peut pas être fait euh, par la BNF seule mais justement par tous les acteurs euh, de, de ce circuit sur euh, mais quelles adaptations sont les plus mutualisables et quelles sont les plus exploitables c'est notamment un des enjeux du travail sur le référentiel national des, des formats, euh, des métadonnées d'adaptation et puis des formats de dépôt de fichiers, il y a un vrai travail là à faire avec l'ensemble des, des, bah, des contributeurs à la base Platon sur ce qui permettrait réellement que cette base puisse être une base de mutualisation et que, et que le, le souhait du législateur puisse, puisse euh, advenir dans, dans la réalité des faits, dans le travail des organismes. Il y a un autre enjeu qui est celui qui a été évoqué à plusieurs reprises là, au cours de cette matinée des ouvrages scolaires ou universitaires. Nous, on le voit bien dans le contenu de la, de la base Platon, et ça a été dit plusieurs fois. Euh, il y a aujourd'hui le, le monde de l'édition adaptée... Euh, euh, Enfin, les collections adaptées, on va dire, sont lacunaires. Euh, et ça fait écho à la présentation précédente hein, de Dina Abadia et Rodolphe Cellier sur euh, l'acte européen d'accessibilité qui entre en vigueur en 2025, mais qui ne répondra pas à tout. Et je pense là, je m'exprime en tant que... Voilà, ce que, je, ce que je constate et ce que nous pouvons voir sur le contenu de la base Platon, qu'actuellement, euh, on a un, un vrai défaut euh, commun de, de production autour euh, de ces ouvrages, euh, de délai de, pas seulement du dépôt des fichiers par les éditeurs, mais ensuite du délai nécessaire pour l'adaptation de ces ouvrages. Et effectivement, dans peut-être la clarification générale de, de, du, du dispositif dans les prochaines années, euh, sans doute doit-on se poser la question de l'énergie euh, et les ressources que l'on met sur, sur ces ouvrages qui ne sont pas des ouvrages de loisirs, même si c'est très bien les le loisirs et la culture, mais qui sont là des ouvrages qui répondent à des, à des besoins absolument... Euh, Enfin, nécessaires pour, pour, pour mener des études ou, ou qu'elles soient supérieures ou même secondaires ou primaires. Euh, une autre chose que nous, on voit et qu'on identifie dans les enjeux, c'est le rôle des bibliothèques. Euh, il y a eu cette forte préconisation d'habilitation de, des bibliothèques avec cette très bonne idée qu'il puisse y avoir un maillage sur tout le territoire euh, immédiatement identifiable par des gens qui n'ont pas de facilité d'accès à la lecture et qui pourtant ne sont pas suivis par des associations ou des organismes qui peuvent les aider là-dessus. Et donc le rôle des bibliothèques est sans doute indispensable. Euh, mais on voit bien que euh, souvent on pose la question à la BNF de savoir pourquoi tous les organismes euh, habilités au titre de l'exception handicap ne sont pas inscrits sur Platon. Euh, et notamment un certain nombre de bibliothèques. Euh, ça peut s'expliquer par le fait que tous les organismes habilités n'ont pas vocation à produire des adaptations. Et donc on a là une clarification sans doute euh, attendue par, par les bibliothèques, non seulement universitaires, euh, mais aussi publiques, euh, sur le rôle qui est attendu d'elles. Est-ce euh, que elles ont vocation à monter en compétence pour produire un certain nombre de choses à destination de leur électorat Est-ce qu'elles sont plutôt dans un rôle de stricte diffusion et dans ce cas-là, quel est le besoin de formation sur quels formats sont adaptés à quel type de public, quel type de handicap, euh, et, et quelle est du coup l'articulation entre ces bibliothèques non productrices et les organismes qui, eux, sont des recours et des relais pour, pour adapter euh, des ouvrages euh, euh, dont les besoins de production seraient remontés par, par les bibliothèques. Et je terminerai sur l'évolution du contexte général. Euh, la BNF n'est pas euh, du tout euh, seule, enfin quand elle est arrivée dans ce dispositif, elle, elle est arrivée au, au, au milieu d'un bah, paysage qui existait déjà, donc aujourd'hui on en est à plus de 150 organismes agréés inscrits. Il y a plusieurs euh, autres instances, je dirais, euh, euh, national, donc il y a l'INJA, l'Institut national des jeunes aveugles, qui administre la, ba la banque de données de l'édition adaptée, qui a, qui a vocation à signaler aussi largement euh, les adaptations faites, y compris en amont. Euh, et puis euh, il y a d'autres catalogues, et même mieux que des catalogues, des bibliothèques numériques, la BNFA et HOL. Et donc la BNF et Platon évoluent dans, dans ce cadre général avec d'autres offres euh, complémentaires. Et l'arrivée du projet de portail national de, de, du livre adapté euh, pose la question aussi de la redéfinition de l'ensemble de ce périmètre. Donc on a eu l'occasion de participer à, à l'étude qui a été citée plusieurs fois dans cette matinée qui a eu lieu à, à l'automne 2021 sur euh, euh, l'étude de faisabilité de, de ce portail national. Et je pense qu'il y a une, une vraie réflexion à avoir. Euh, le, le, le bilan, nous, qu'on peut en tirer côté Platon, c'est que j'ai lié vraiment euh, la présentation des fonctionnalités de la plateforme aux évolutions législatives et réglementaires qui se sont accumulées dans le temps et c'est un constat qu'on a pu faire c'est que euh, platon répond à des besoins euh, réglementaires et c'est très bien c'est la bnf à euh, vocation à répondre à, à des missions législatives euh, au premier titre desquelles le dépôt légal et donc d'autres à côté euh, mais on ne doit pas oublier derrière la question de, de, des besoins réels des utilisateurs et donc on a une espèce de tension entre une succession de d'imposition législative qui qui, qui force à, à adapter en permanence l'outil euh à des demandes voilà, très, très, très claires d'entrée de, de tel type de fichiers imposition de tel type de circuit, mais on aboutit finalement à, à des outils qui sont des successions de développement liées à des couches législatives successives qui ne sont pas forcément pensées en termes de besoins des utilisateurs. Donc vraiment ce qu'on appelle nous de nouveau aujourd'hui, c'est une vraie étude sur les, sur les besoins des bénéficiaires finaux, sur l'articulation des différents acteurs nationaux avec les relais en fait entre entre, euh, bah, les grandes bases de données et puis les bénéficiaires finaux, l'articulation avec euh, les, les bibliothèques numériques déjà existantes. Et je pense que euh, vraiment l'annonce la, faite en, en début de matinée là, euh, sur euh, la disparition, si j'ai bien compris, de Brainet euh, doit nous amener vraiment à, à nous remettre tous autour de la table pour, euh, pour penser vraiment les, les besoins des bénéficiaires finaux euh, et le le périmètre et refonte vraiment le périmètre des responsabilités des uns et des autres et du rôle qu'ont à jouer les acteurs nationaux, publics, institutionnels, les acteurs associatifs, euh, qui peut répondre euh, au mieux à tel... Euh, euh, type de mission, tel type de, de spécialisation ou non dans des productions. En tout cas, euh, c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, euh, peut être fait avec l'ensemble des acteurs, lors que, comme je le disais, en tout cas, tous les, tous les acteurs et participants à, aux commissions aujourd'hui, exception handicap, euh, sont de bonne volonté pour, pour réfléchir ensemble, pour euh, refondre un paysage qui inclut, euh, comme on l'a dit, toutes les compétences déjà existantes pour, un, pour une, une clarification et un meilleur circuit à destination des des bénéficiaires finaux qui sont notre souci principal. J'affiche juste à la fin euh, les quelques euh, adresses éventuellement utiles dont vous pouvez avoir besoin et je suis à votre écoute pour des questions si besoin. Oui, Merci alors. beaucoup. Ouais. <rire> euh, oui, pour les. merci beaucoup oui, pour la présentation euh, qui a suscité beaucoup de questions. Alors, Il y, y a pas mal de questions qui ont été euh, solutionnées directement dans le chat, comme si on avait été euh, en présentiel et que les publics échangeaient entre eux. Donc euh, c'est très bien. On, juste pour préciser que très certainement dans les euh, retours sur cette journée, euh, les ressources qui ont été citées de, dans le chat seront partagées. Euh, donc pour revenir euh, aux questions qui vous ont été posées qui n'ont pas euh, nécessairement été répondues euh, dans, dans, le, dans le chat euh, y a, vous avez, vous, avez, vous y avez un petit peu répondu mais peut-être vous pouvez euh, préciser sur la formation pour les organismes qui demandent l'agrément il euh, y avait des demandes de, de précision. Euh, non. En fait, quand un organisme demande une habilitation, il y a un échange, il, il, il remplit un dossier, mais en, en général, l'idée qu'il ne remplisse pas ce dossier sans d'abord, euh, enfin, qu'il ne l'envoie pas tel quel au ministère, sans d'abord avoir échangé euh, avec les, les gens qui vont l'examiner. Et donc, quand, quand le ministère reçoit euh, des, des dossiers de demande d'habilitation, on a en fait, nous, un échange avec la BNF sur la côté sécurisation des fichiers, bonne pratique, informatique, et on peut à ce moment-là échanger directement avec les organismes organisme demandant une habilitation pour les aider à préciser euh, leur, leur fonction, leur indiquer où peuvent être éventuellement leurs failles dans, le, dans le circuit qu'ils imaginent et les aider à, aider à préciser ce circuit puisqu'en fait il ne sert à rien de demander une habilitation si on n'a pas déjà réfléchi au service qu'on veut rendre et donc au circuit euh, qu'on veut mettre en œuvre dans sa propre équipe. Euh, sur l'obligation de dépôt des éditeurs, euh, il y avait des remarques euh, comme quoi ce n'était pas forcément très euh, suivi ou contrôlé. Et du coup, une question qui, euh, qui, qui se pose, c'est euh, qu'est-ce qui se passe quand un éditeur ne répond pas à la demande de dépôt Donc, nous, on a une procédure très précise hein, qui est euh, plusieurs envois euh, de cou courriels. Enfin, la, la première chose, en fait, c'est que d'abord, quand il faut inscrire, ainsi hein, c'est un nouvel éditeur, nous, on fait tout pour le retrouver euh, par tous les moyens, que ce soit par Internet, par téléphone, pour le joindre, pour euh, réussir à obtenir euh, son, son inscription administrative. Donc, un certain nombre d'éditeurs. Euh, continue à refuser. Donc ça, c'est des dossiers qu'on passe directement à la commission et au ministère, puisque nous, on a agi par tous les moyens et on n'a pas réussi soit à les trouver, soit à les joindre, soit ils ne répondent pas. Et donc là, il faut qu'il y ait une pression qui vienne des tutelles. Et quand il s'agit d'éditeurs de, de, inscrits mais pour lesquels il y a des retards, eh bien, on a une procédure de relance au-delà desquelles on commence à envoyer des recommandés. Mais on commence toujours par le téléphone et on identifie voilà, certains éditeurs dont on a peu d'espoir qu'ils ils n'acceptent jamais de vraiment déposer. Ceux-là sont devenus aujourd'hui minoritaires et nous, à notre niveau, on n'a aucun moyen d'action. Donc, c'est vraiment un travail important qu'on a mené avec la Commission et le ministère ces dernières années pour essayer de, de résorber ces retards avec un travail... D'une part, d'explicitation avec le, le SNE, le syndicat national de l'édition, pour les éditeurs qui relevaient de ce syndicat et qui avaient besoin d'explications par leur père, manifestement, pour se conformer à la loi, et puis d'autres qui euh, voilà, font... Très manifestement, preuve de mauvaise volonté. Euh, ils sont ultra minoritaires. Euh, vraiment, c'est globalement un dispositif qui, avec 1500 éditeurs, marche extrêmement bien. Mais on a bien conscience que euh, pour les organismes et qui font des demandes, c'est assez insupportable de voir euh, ces résistances qui perdurent. Et donc, c'est pour ça que, comme nous n'avons pas de moyens d'action de, au-delà de ce micro-harcèlement, on va dire, <rire> euh, de, pour le respect de la loi, euh, c'est des dossiers qu'on passe au-dessus en commission pour trouver des solutions. Euh, euh, via des tutelles et des autorités. Merci. Il y avait aussi une série de questions sur l'ouverture de la plateforme. Par exemple, est-elle accessible aux organismes étrangers qui ne seraient pas français Alors la plateforme Platon en elle-même, elle, euh, elle, elle ne peut être ouverte que à des organismes qui ont été habilités par la commission donc, pour les organismes étrangers, en fait, il faut passer par d'autres dispositifs et notamment ce que permet le traité de Marrakech et l'échange direct de fichiers avec soit entre bénéficiaires, soit entre organismes. Donc, des organismes étrangers, en fait, devraient s'adresser à euh, d'autres organismes habilités en France. Il y a une autre question sur euh, les établissements scolaires euh, pour faire bénéficier euh, les, les fichiers aux élèves. Ouais. Euh, alors, ça, ça donc, c'est toujours un, comme, comme on est un système dit B2B, c'est-à-dire que Platon ne peut pas, légalement en fait, il y a une impossibilité pour les bénéficiaires finaux, d'accéder à la base de données elle-même, à, à la base de, fin de, de fichiers. donc Ça passe forcément par des organismes. Ça, la question qui est posée, c'est un vrai enjeu hein, que nous, on identifie, c'est-à-dire que nous, on ne peut pas parler aux bénéficiaires finaux parce qu'ils n'ont pas de toute façon accès à, à nos outils, mais on identifie bien que là, il y a un gros nœud, et je pense que c'est vraiment une question politique qu'il est important de traiter, c'est euh, ben, le problème autour du scolaire et de l'universitaire. C'est-à-dire, ce pour l'universitaire, c'est vraiment une question de complexité d'adaptation des ouvrages. Ce sont des ouvrages à maquette, tête complète, complexe. Et donc là, il y a un vrai travail à faire sur comment est-ce qu'on augmente la production. Mais pour le scolaire, on a non seulement cette difficulté de production des ouvrages, mais aussi le fait que euh, le système actuel ne permet pas facilement euh, que des élèves puissent demander. Nous, on reçoit, on continue à recevoir à chaque rentrée scolaire des demandes deux fichiers qu'on n'a pas dans notre base parce qu'ils n'ont pas été déposés en avance de phase, euh, ce qui veut dire que les élèves découvrent le jour de la rentrée, les manuels sur lesquels ils vont devoir travailler, alors que euh, voilà, de toute évidence, il aurait été bon qu'il euh, puisse y avoir un système au sein de l'éducation nationale, au sein des académies. Je, je cite les académies parce que certains rectorats en fait mettre à disposition des gens, euh, alors ça, ça dépend souvent de, de motivation personnelle, hein, de, de, de personnel dans l'éducation nationale dans ces rectorats, mais du coup il y a une vraie possibilité que quand au niveau du rectorat, euh, des gens se soucient de cette question, il puisse y avoir une espèce de, de centralisation qui accélère et, et rend plus efficace ce circuit, euh, ce qui paraît indispensable de continuer à, à, à travailler de notre point de vue. Laura, si tu le veux bien, on va prendre une dernière question, puisqu'on on commence à prendre un peu de, de retard sur le programme. Et, euh, euh, voilà, que... C'est là on va parler de l'accessibilité. de Il y en a d'autres, hein, des questions. mais euh, bon, voilà, L'accessibilité de la plateforme, est-ce que la plateforme elle-même est accessible aux personnes 10 Et puis, euh, plus largement, est-ce qu'il y a des fichiers euh, en langue étrangère alors sur l'accessibilité, euh, dans les actualités a été citée euh, la déclaration d'accessibilité qui a été mise à jour à l'été. Euh, l'accessibilité la, réelle du site aujourd'hui, on travaille sur la, la future plateforme parce que là on a arrêté les développements, la, la plateforme actuelle est trop obsolète. Donc la future plateforme dont on espère l'ouverture en fin d'année sera euh, beaucoup plus accessible qu'elle ne l'est aujourd'hui. Là évidemment la plateforme telle qu'elle est, euh, elle est vieillissante donc elle n'est pas aussi accessible qu'on le souhaiterait, mais c'est évidemment le rôle. Sur le contenu en langue étrangère, et eh bien je vous avoue que je suis incapable d'y répondre. Mais je serais étonnée étant donné que c'est quand même euh, le cadre de l'édition française. En tout cas on ne peut pas imposer un éditeur euh, étranger et donc euh, ça pourrait être des ouvrages en langue étrangère euh, par des éditeurs français mais là je ne suis pas capable d'y répondre. Peut-être que mes collègues s'ils participent à la journée peuvent y répondre dans le chat oui, après, je crois que ça suscite beaucoup de d'échanges, donc euh, je crois qu'on qu ne pourra si... pas répondre à toutes les questions. Mais effectivement, il y a beaucoup de, de personnes aussi qui... Euh qui tente de ré qui répondent aussi via le chat euh, et qui euh, et qui se présentent euh, comme volontaires pour répondre euh, plus amplement euh, à différentes questions notamment Valérie Barthes du SNE euh, pour la question les questions sur les éditeurs scolaires euh, voilà donc euh, n'hésitez pas à continuer d'échanger à l'écrit merci beaucoup euh, Marianne Clatin pour votre intervention euh, donc je après ce, ce